Member statements. The member for university. Merci, M. le Président. Le 20 novembre à 16h45, sur la rue Royal York, M. John Offord a été tué dans un accident causé par le conducteur d'une camion à ciment. John était mari et père de deux fils qui ont été dévastés par cet accident. Sa femme Jane l'a, dé, la décrit comme étant une personne très généreuse. Il a appuyé beaucoup d'organismes de bienfaisance, l'hôpital Perry Sound et Marland Kids qui permettent aux enfants défavorisés d'aller au camp d'été. Dans la quarantaine, il a quitté son emploi dans le secteur immobilier pour devenir enseignant à Thorn Park. L'un de ses anciens élèves a dit Il était mon enseignant de la maternelle. Et en fait, je m'inspirais de lui. J'ai commencé des efforts de défense des cyclistes. C'est pour protéger les gens qui ont peur de, de faire du vélo dans notre ville. Je crois qu'il serait fier de mes efforts, et donc je le fais pour lui et pour les autres qui euh, ont été tués dans la rue. Au cours des deux dernières années, les camions ont tué 15 sur 65 euh, des personnes tuées. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous, de, nous avons besoin d'une vision pour euh, qu'il n'y ait aucun décès. Et Monsieur le Premier ministre, je, je, je vous demande de faire progresser ce dossier. Le député de paris muskoka Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour faire part de ma reconnaissance envers la direction des six foyers de soins de longue durée à Paris-Saint-Muskoka. Il n'y a eu qu'un seul cas de la COVID-19 et très peu de cas chez le personnel. Il n'y a eu aucun décès. Je veux que ces personnes travaillantes sachent qu'il y aura plus d'aide pour les années. Il y a deux semaines, j'ai eu le privilège d'annoncer l'approbation de 64 places de plus à Fairvern Nursing Home à Huntsville. Avec ces lits, un établissement de 160 lits sera construit à côté de l'hôpital local, ce qui va créer un campus de soins. La direction de Fairvern, la ville de Huntsville et le district de Muskoka travaillent fort sur ce projet et sont ravis euh, d'entendre parler de cette nouvelle patte s'en rejouit aussi. Je remercie la ministre des Soins de longue durée d'avoir approuvé ces nouveaux lits. Je tiens aussi à souligner le fait qu'à Muskoka et à Paris Sound, on est admissible au programme de soins euh, euh, parimédicaux qui vise à appuyer les aînés à la maison. Ce programme fera toute la différence dans nos collectivités. Je remercie le personnel des foyers de soins de longue durée à Paris Sound Muskoka. Vos efforts ne sont pas en vain et nous sommes là pour vous appuyer en milieu de travail et à la maison. Statement. La députée de Beaches, East York. Merci, Monsieur le Président. Les gens à Beaches, East York, sont fâchés en raison de l'attaque du Premier ministre contre l'environnement. Il essaie de paver la ceinture de verdure, il retarde la transition vers l'énergie verte et il a annulé un programme de tarification du carbone tout en gaspillant l'argent des contribuables sur des poursuites de frivoles. Et il est en train de miner le, les le rôle des Offices de protection de la nature. Si on ne retire pas l'anaxis du projet de loi budgétaire, les zones humides seront touchées par des ordonnances ministérielles. Les Offices de protection de la nature sont de bons intendants de la nature depuis 1946 lorsqu'ils ont été créés par un Premier ministre conservateur, George Drew, et qui avait pour objectif de protéger la biodiversité. On ne devrait pas les vendre pour répondre aux besoins des promoteurs immobiliers. C'est une honte que le Premier ministre détruise cette intendance environnementale. Je vais partager une pétition plus tard aujourd'hui. Mes résidents demandent au Premier ministre de repenser ce geste durant une crise climatique. Miner le rôle des offices de protection de la nature et leur intendance axée sur les preuves scientifiques n'a aucun sens. Le gouvernement Ford peut-être va vouloir paver les zones humides pour réaliser des bénéfices, mais nous comprenons qu'une bonne surveillance environnementale est essentielle dans le cadre de notre lutte contre la crise climatique. Le député de sarnia lambton Merci, Monsieur le Président. C'est un privilège de prendre la parole et d'annoncer plus d'investissements stratégiques, totalisant 5 millions de dollars dans ma circonscription de Sarnia-Lampton. Ce financement vise à protéger la santé et le bien-être des individus et des familles à Sarnia-Lampton par voie d'investissement en infrastructures essentielles pour les 11 municipalités de cette région. D'abord, le gouvernement de l'Ontario fournit 2,7 millions de dollars en financement fédéral et provincial dans le cadre de du plan d'infrastructure euh, euh, c'est une façon d'appuyer les projets essentiels des infrastructures. En apportant ces investissements, les municipalités du comté Lambton pourront euh, entamer les projets plus rapidement, ce qui va stimuler l'économie locale. Je suis aussi heureux de dire que le gouvernement va investir 2,1 millions de dollars pour permettre au collège Lambton de faire face à son arrière en matière d'entretien, d'effectuer des réparations, et de fournir un environnement d'apprentissage sécuritaire pour le personnel et les étudiants. Des établissements bien entretenus sont essentiels pour une bonne éducation postsecondaire. En investissement, investissant dans le Collège Limpton, notre gouvernement appuie la relance économique, crée des emplois et permet aux étudiants d'avoir les compétences nécessaires pour aujourd'hui et demain. Merci, M. le Président. J'ai hâte de, de partager plus de bonnes nouvelles sur ce Lampton à l'avenir. Le député de Hamilton Mountain, merci, Monsieur le Président. Les foyers de retraite et de soins de longue durée font face à une vague mortelle de la COVID-19. Des milliers de familles sont euh, inquiets de leurs êtres chers ou elles sont déjà en deuil. On parle souvent des foyers de soins de longue durée, du fait qu'il faut aussi attaquer. On ne parle pas souvent de l'excellent travail que font les préposés de services de soutien à la personne dans ces circonstances difficiles. À Hamilton Mountain, Grace Villa est aux prises avec une éclosion. Le personnel travaille jour et nuit pour contenir la propagation de la COVID. En fait, ces personnes incarnent les héros de première ligne. C'est la première éclosion de ce foyer et le personnel... Est très déçu du fait que cet ennemi insidieux est arrivé dans le foyer. Ces travailleurs me disent qu'ils ont peur et qu'ils sont épuisés. Ils se font tester à tous les cinq jours. Certains sont logés dans les hôtels car ils ont des membres de la famille vulnérables ou ils ont attrapé la COVID. Ils voient. Leurs patients tomber malade et mourir. Ils ont besoin de plus de proposer de services de soutien à la personne. Il n'y a pas suffisamment d'employés, et ces employés ont besoin de soutien sur le plan de la santé mentale. Elles doivent être ils doivent être rassurés que le gouvernement s'intéresse à leurs besoins. Le gouvernement ne devrait pas tout simplement tenir de belles paroles, mais devrait plutôt leur fournir les ressources dont ils ont besoin pour épargner des vies le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Il y a eu des préoccupations soulevées dans les médias et ainsi que dans les collectivités de l'Ontario sur les ordonnances de zonage du ministère. Les processus communautaires et les mesures de protection environnementale ont été mises en place pour protéger les terres agricoles, les écosystèmes fragiles et pour permettre aux résidents, aux gens qui seront touchés par les décisions du gouvernement, de participer au développement de leur collectivité. Le gouvernement Ford a augmenté de façon importante l'utilisation de ces ordonnances de zonage et en fait, le gouvernement en a utilisé 27 depuis son élection. Ces ordonnances servent à accélérer la construction de, de, de projets immobiliers qui sont de, des projets très utiles, mais ces projets, projets ont besoin quand même de surveillance. Le pouvoir d'annuler des consultations, de miner le processus de planification et de traiter très rapidement les demandes immobilières, ces choses ne devraient pas être faites. La Fédération de l'agriculture, le Conseil de la, de la ceinture de verdure ainsi que les élus de la province ont fait part de leurs préoccupations vis-à-vis -vis de ces changements. Ces ordonnances mettent à risque les terres agricoles à Vaughan elles mettent à risque les terres à Pickering. Est-ce que les zones humides au Niagara seront ciblées et les terres agricoles près de Barhaven En fait, beaucoup souhaitent créer des, des projets immobiliers dans ces régions. Nous devons trouver le juste, juste équilibre entre euh, l'aménagement et la protection environnementale. Et la façon de le faire, ce n'est pas en mettant de, de côté les euh, règles environnementales. La députée de Thornhill. Merci, M. le Président. La semaine prochaine, c'est Hanukkah. Euh, en, en fait, cette fête remonte à l'année 200 avant Jésus-Christ où les le, le peuple d'Israël euh, a dû euh, se battre contre les Grecs. Mais quand même, nous célébrons cette fête et nous mangeons bien. L'État d'Israël a été créé en 1948 et Israël est en guerre perpétuelle avec certains de ses voisins. Et Il y a, eu, il y a aussi des accords de paix avec l'Égypte et avec la Jordanie. Mais ces accords sont insuffisants. Il y a de, des développements très promoteurs des réunions entre Israël et les États arabes qui les entourent, y compris le Liban, même le Soudan. L'Arabie saoudite permet à Israël de voler au-dessus de son territoire. Et c'est une façon de, de sauver du cœur de Donc il y a beaucoup à célébrer durant la fête de Hanukkah. Et j'espère qu'il y aura d'excellentes relations entre Israël et ses voisins. Et donc, joyeuses fêtes de Hanukkah. Déclaration des députés, le député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. J'ai pris la parole à plusieurs reprises dans cette Chambre pour attirer l'attention des députés sur la crise des opioïdes qui ravage Sudbury. Ce n'est pas uniquement une question de sensibilisation, mais il faut poser des gestes concrets pour prévenir les décès imputables aux opioïdes. L'ensemble de notre collectivité est aux prises avec les opioïdes. Cependant, Sudbury n'a pas abandonné. À tous les jours, nous allons nous battre pour protéger nos voisins et nos êtres chers. Ma ville est déterminée à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et nous allons euh, mettre en place des programmes de réduction des méfaits. Les, les programmes de réduction des méfaits améliorent la santé et permettent aux gens d'accéder aux services dont ils ont besoin. Santé publique, Sudbury, ainsi, ainsi que ses partenaires ont joué un rôle essentiel dans le cadre des efforts pour établir un site d'injection supervisée. Le processus va bien, les partenaires appuient le processus, le conseil municipal l'appuie et tout le monde veut venir à notre communauté. Mais la seule, le seul obstacle, c'est les formalités administratives du gouvernement. Le gouvernement devrait accélérer ces processus vis-à-vis -vis de la création des sites d'injection supervisée. Les familles ont des besoins criants. Il n'y a aucun programme de ce genre dans le nord-est de la province qui a la même superf superficie que la France. Nous ne pouvons pas tolérer d'autres décès. Merci, Monsieur le Président. Le député de Northumberland-Peterborough-Sud. Merci, November le est un mois très important pour le service d'incendie d'une collectivité de ma circonscription. Je suis très euh, fier de la fierté des petites collectivités de ma circonscription. Donc, Ce service d'incendie appuie Jeremy euh, dans le cadre de cette cause mensuelle. On a fait une collecte de plus de 30 000 pour financer les efforts Contre le cancer du prostate et pour euh, les efforts de sensibilisation contre le suicide. C'est grâce à Mark Meacher, membre d'une association, association de pompiers. Il est pour pompier bénévole et il a lancé le défi qu'il a organisé aux autres services d'incendie. On a fracassé des raccords. Plus de 150 services d'incendie euh, ont participé à cette collecte de fonds. Le service d'incendie de Aldama a vaincu tous les autres services d'incendie et a pu faire une collecte de plus de 32 000 C'est la fierté des petites villes. J'aimerais aussi saluer le service d'incendie du comté Hamilton qui a requis plus de 30 000 Je tiens aussi à reconnaître le service d'incendie de Cremie, Port Hope, de Coburg et de Trent Hills. Monsieur le Président, à tous les sapeurs-pompiers qui protègent nos collectivités, merci de ce que vous faites au quotidien. Merci. Député d'Aurora Oakridge. Merci, Monsieur le Président. Je suis content d'être ici pour parler des membres de ma communauté pendant la pandémie. J'ai visité les quartiers généraux d'un centre des Tobico et j'ai vu leurs efforts. J'ai permis d'offrir euh, des services euh, et des biens, euh, nous avons visité la Yellow Brick House, une, une organisation qui aide les femmes et les enfants. Global Medic, une autre organisation, dessert Aurora et Richmond, Richmond Hill en, en offrant du savon, du shampoing et différents items qui sont importants, surtout en ce moment. Global Medics. Euh, fait, euh, fait partie des efforts humanitaires euh, de, euh, à travers le monde depuis 2002. Mais ces jours-ci, ils aident les gens au cœur de l'Ontario. C'est plus qu'un acte de charité. C'était une occasion de témoigner de quelque chose dont nous avons euh, entendu parler à multiples reprises, l'esprit des Ontariens. Les Ontariens s'entraident. Cette histoire nous enseigne que si nous pouvons prospérer en, aidant, en nous aidant les uns les autres, en travaillant plus que jamais, en aidant les gens de la province à travers nos communautés et à travers les partis, nous sommes, nous sommes tous des Ontariens. Nous sommes tous dans le même bateau. Merci. Merci. Cela conclut la déclaration des députés.